Oh. oh. T'es sûr? Ouais, es oh. C'est raide, quand même. Hein. Le Mont Blanc. <appears> oh. Ouais. Voilà. ça décharge ah. Yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est à Tigne pour découvrir avec FR François Régis le bike patrol de la station et toi euh... et qui m'amène dans les endroits les plus fous de Tignes et regardez on commence dans l'endroit le plus stylé je pense on est tout en haut tout en haut de Tigne sur la table d'orientation, on a à quelle altitude à peu près là, ouais, euh, là On est, euh, on doit être à 2000-2009, euh, un truc comme ça. Hein. Ouais, on est haut, il hein, n'y a pas ouais, d'arbre hein, donc on déjà va. on est très très haut. Et l'idée, bah ça va être de faire la partie freeride que vous voyez juste là avec les petits pics. On va aller dans les cailloux là direct en mode freeride Ça promet d'être très très chaud dès le début. Allez, on suit le guide, c'est parti. Yes. Il y a un peu de jus à droite on va pas tomber. Alors, ah waouh, ça, il a fait du trial, on le voit là. Les petits topies. ça casse ici. Ouh. Ça zip un peu ces cailloux là. Yes, oh, ça coupe là. Ah, voilà. oh, le freeride, il va glisser, champ Caillasse comme ça là. Il y a moyen que ça finisse mal dès le début. <rire> on verra. Oh lolo. Là, il y a du freeride en ski là, dans le bobsleigh. Nous, on va là-bas. On y est presque. Regardez quand même. Avec ces pics c'est magnifique ici Vas-y montre-moi la ligne avec la roche percée Donc petite idée tandax. Yes yes yes Wop 100 180 On va lancer un trial et il a fait du trial hein, ça se voit Après on va faire ça Ça Là-bas il est godilles. Et surtout nous on va faire le free ride dans la partie qu'on voit au bout là On va essayer d'aller voir si dans les pics il y a moyen de slalomer faire la dernière partie là Yes Je vous montre quand même le rocher qui est très connu à Tignes. Attendez, je descends un peu. Oh, c'est Nice Allez, on faire avec le vélo. Allez, c'est parti Hop Allez, descend. Hop Hop là! Et là on va remonter là-haut. On aurait pu faire ces petits lacets aussi, ça aurait été sympa en mode trial, mais. Oh la vue! Il y a des randonneurs devant nous. Ça souffle! J'en peux plus moi! Ah ça va être stylé! Oh les escaliers! Oh c'est pas prévu ça! Là on est sur du trial! C'est ça qu'on veut... On a dit du chemin tech. à ah, moi j'aurais peut-être pris à gauche. Ok. Ah, je vais te suivre. Hein. Yep. Ouh Pas s'emballer là. C'est bon ça Oh là là là là le spot le kiff. C'est bon là c'est tech hein Et alors ça dit quoi la pente T'es sûr <rire> Ouais oh, c'est raide quand même. Hein. Mais encore, ouais, on avait dit plus là-bas là. là. Ouais. Puis en plus comme ça on est dans les pics, ça peut être beau là. On est sur le spot, on va faire un petit repérage à pied. Parce que mine de rien, ce qui aime bien aide Bon là tu zip, tu fais toboggan jusqu'en bas à mon avis. Hein. Alors il y a un petit chemin, il va où je suis là. Peut-être moyen d'aller jusqu'à là-bas là, vraiment dans les pics. Ah ouais, ok, vas-y, y tu vas direct. Oh, oh, oh, oh. Attends, je me pousse. <rire> J'arrive même pas à monter moi. Tu veux essayer d'aller jusqu'à là-bas Ok. Bon bah je te rejoins avec mon vélo. Moi j'étais... A pied tranquille mais... De là je pense qu'on se rend compte quand même de la pente qu'il y a là La GoPro elle va écraser mais vu d'ici... Les connaisseurs là, les locaux, il y a combien de pourcentage de pente 50 Non J'allais dire 30 en étant... Euh... Ah peut-être quand même... Un peu plus hein. 45 Ok oui. sûr que le dévers on va pas le tenir longtemps à mon avis là <rire> Ouais je pense à descendre Oh putain Je suis plus en flip là à pied que sur le vélo quoi je te dis là on vient avec un FPV là il passe dans le trou Appelle la candidature euh, d'un mec chaud en FPV c'est le défi passer dans le trou et après freeride ça repasse en moi le vélo Moi bon, je crois qu'à un moment donné il n'y a plus le choix hein. faut monter sur le vélo là Prenons le temps d'admirer le paysage Pouah On se croirait pas en France hein on croirait genre euh, aux States Avec les petits lacs et tout en bas bien stylé Bon il nous manque juste un peu de soleil là ce serait cool Il y a un aigle en haut là, là. Je connais ça je suis montagnard de Grenoble. Ah non mais mec j'ai trouvé le spot parfait quoi. Là comme ça on est vraiment dans le dans le goulet là. Ça va être magnifique. Bike patrol depuis 20 ans, il est jamais venu là, attends. Si, si mais <rire> pas ici. Si, si, mais bon mais bah, allez feu hein. faut plus réfléchir là. Good luck. Allez, merci. sois merci. bon. Oh. Il à gauche oh. oh il est parti, il est parti J'étais à gauche moi J'allais voir les sticks Ah ouais c'est magnifique Il est parti sans moi oh. Yes Je suis en travers là Oh c'est bon ça Yes! Woo. Oh. Woo yes! <laughs> oh. Ça c'est fait! Eh, hey, c'était pas trop bon ça! C'était ça. Ça, cool hein! Eh, hein hey, t'es parti à fond, j'ai dit ouah, ça s'arrête pas! Bah ouais, parce qu'en fait, tu sais quoi? Je pouvais pas m'arrêter! Ah ouais, non mais je pensais qu'on allait tourner, puis je t'ai vu partir toi, bon, j'ai dit bon, bon bah je le laisse! Moi, <rire> ouais. moi j'avais prévu ça, tu sais, de m'arrêter, aller voir ouais. à gauche, là ouais. ouais. ce qui se passait. tu sais, tu tournes! Ah ouais, hein, mais, mais c'est ce que j'ai fait, moi, je me mis du coup je me suis mis en travers, dommage! Je me suis écouté en plus, c'est une belle ligne, tu vois! Ouais, c'est clair! Hop, allez, c'est reparti! Merci! Yes, papa Marche Hop Sympa à rouler ça, j'aime bien moi Ça change du bike park Prairie, avec petit lac en bas... Il y en a pour tout le monde hein. Oh, il y a un double wall là <rire> Ah là, faut pédaler là Faut pas pousser le vélo là C'est interdit hein. là, on a en mode enduro là on fait les cuisses. Ah oh, non, non, c'est interdit ça. Ah, oh, je lâche pas moi. vas-y. Ah, non, c'est pas le mental là, c'est les cuisses. Ça fait mal. Ah, il ah, des collègues en face. Vas-y, passe. Je te laisse pas souffler, hein. Ouais, je vais <rire> Hop. Petite eau fleur, que c'est beau. Ouais, c'est quoi, c'est une violette Petit passage technique. Violet c'est quoi comme euh, c'est entre bleu et rouge et noir C'est une couleur. Oh le stopique, c'est beau. On teste euh, les pneus. Bon alors violet on sait pas ce que c'est. C'est marrant ça. Oh il y a du speed là Oh c'est pas. Bon. Il connaît lui Il me fait défeinte Oh, oh. oh. oh c'est bon ça C'est bon les petits ce serait bien un petit coca vu sur le lac là, hein, tu vois. Et allez, allez. on se finit avec, euh, avec du flot pour en rejoindre la station. On part sur un rouge là. Woo. Turn right. Yeah, Ouh, ça derrière. des railleurs. Magnol sèche. Oh le wall, ça me rappelle les deux Alpes, j'aime pas ça. Ouh. Yes Il wow. yeah, y a du plomb là wow, Bon ça Yes wow. Ça sort le pied Super motte Ça c'est une première descente oh là, oh là. là on a fait un euh, ride, enduro, bike park on a tout fait là Et d'une... On va aller rejoindre les pistes là-bas, là il y a une double noire avec des sauts. Du coup bon on coupe un petit peu les pistes à un moment il faut le faire tout le tour euh, de la vallée pour y atteindre mais là nous on a décidé de prendre tout droit dans la pente. Si on shoote pas une marmotte, c'est pas mal. Peut-être qu'on en verra. Normalement c'est un coin à marmotte ici. Hop. on fait chauffer les freins là. Il y a encore de la neige hein. Ouh. Oh pas ah, échangé On y est. est Bon on arrive sur la double noire, la piste la plus dure de Tigne. Scarfraise, pas Scarface, c'est Scarfraise. Ah col de fraise, ah. jeu de mots Alors normalement ça attaque avec ce petit gap, on va y aller en courant Ici, ok, bon la première ça va, 3-4 mètres, après on arrive là Et là-bas ça va être intéressant, ouais celle-là ça va Oh là là. Elle est pas arrivé trop fort hein <rire> Tu arrives derrière quoi Nouvelle noire, Kamasu Trail Allez, let's go La deuxième noire, On va voir Il passe. Normalement il y a une belle surprise au milieu, il m'a promis Il y a ma là Un peu plus de cailloux, du pif Hop. Allez, go Ah, ça enchaîne wow. nice oh. cette ligne de dingue ah, et ça m'a sous trail allez ça continue encore jusqu'au lac bon ça ah, on part repérer une petite ligne freeride que t'as jamais faite hein. une première ah, là c'est beau ça fait lunaire un peu hein. oh. rampage c'est rampage là Vampage, Là, hein. là c'est chaud là. Après sinon ça part là, sur la crête là-bas ouais. Alors, on est parti Ça les, les blanches là Ouais c'est ça Edelweiss J'ai pas le droit d'en ramener hein Fleur protégée On va aller choper la ligne de freeride Check C'est ça le plus dur déjà Ça va être magnifique Le Mont Blanc Pas beaucoup de spots comme ça hein. vu sur le Mont Blanc Très stylé On va faire cette petite ligne freeride pas très connu à Tignes, on a fait bon, on a fait des repérages normalement ça devrait bien se passer mais comme il nous a dit le sol il est quand même très euh, très friable, ça, ça part tout de suite c'est comme du sable et c'est quand même assez pentu. Oh! oh. C'est chaud! C'est bien raide, on se rend pas compte, mais. Si, si, y a de la pente, ouais. <rire> je sais pas, la caméra, ça écrase vachement, mais je vous promets, c'était bien raide. Pouf. Dingue. T'es pas là, ouais, je me suis couré euh, Comment l'argent Ça va vite là! C'est bon là! Hein. <rire> ah, tu prends du fil là! <rire>